était où alors voilà le, le fameux trackball kensington expert mouse un putain d'excellent trackball je l'avais payé 80 combien 70 euros sur ebay à, en, demi, en avril de 2010 et ben je regrette pas c'est vraiment un monstre Et puis surtout il n'a pas bronché c'est ça que j'adore c'est des micro switch j'entends cliquer n'importe où là sur l'écran euh, C'est des micro Là, j'utilise ça bouton gauche. Alors, avec son le pouce, jamais fatigué, évidemment. Pratiquement le pouce. D'habitude, j'utilise un, un, un protection en gel. Là, vous savez, là, comme ça, je pose le bras. Je peux rester 3000 heures dessus sans être fatigué. Là, je l'ai enlevé parce qu'elle est un peu bûlé, un peu moche. Euh... Ouais donc euh, c'est génial ce scroller. En plus ce qu'il y a c'est au début l'anneau le, le, le, de euh, défilement, hein, le scrolling, il faisait un peu de bruit là, il fait un peu moins de bruit. Je vais je je me taire pour laisser écouter. Bon ok il fait un peu de bruit mais mais c'est quand même pas trop quoi. Est génial c'est qu'on peut retirer la boule et la laver facilement, bon là ça va être pas facile d'une seule main euh... voilà on peut laver ça facilement dans, la, dans le lavabo hop un coup de savon et puis paf le, le gras part enfin c'est sympa un peu de gras, hein. <rire> on se rigole mais euh, c'est génial quoi ce truc là je vais peut-être acheter le nouveau modèle, le slim blade qui possède un atout majeur c'est que en fait c'est pas... c'est en tournant la boule qu'on fait tourner l'anneau le, le, le, défilement la, la, la molette de défilement donc vraiment top quoi puis il est un peu plus plat par contre il est un peu plus cher mais enfin, ça doit revenir même mais... donc quatre boutons alors tu, on peut les programmer comme on veut il est vraiment génial son produit c'est dingue je l'utilise pendant des milliards d'heures il ne bronche presque pas je là j'ai un peu nettoyé parce qu'évidemment il prend un peu la poussière alors bouton 3 le bouton euh, précédent puis là j'ai mis euh, le clic du milieu je crois il me semble enfin bon euh, c'est de, de la putain de bonne qualité quoi et euh, puisqu'on parlait de la boule qui est facile à laver et en, enlever la poussière qu dedans, qui se met dedans des fois il y a des peluches évidemment à force de l'utiliser c'est que euh, tiens je vais filmer juste en utilisant pas les doigts c'est malin voilà. donc voilà quoi bon, voilà j'utilise bon, c'est génial on fait le tour de l'écran deux secondes avec m'éloigne euh, euh, un peu c'est vraiment top quoi la grosse boule permet d'être vachement précis quoi et le, la main ne bouge pas en fait c'est pour les grosses feignasses en fait <rire> bon c'est pas pour les gamers je pense que c'est sûr qu'un trackball, euh, il vaut mieux une souris, euh, peut-être une souris verticale, hein, ça existe. un en enfants, une super. Et, enfin, il y a plein d'autres euh, systèmes qui existent. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que là, on nettoie la boule facilement, mais là, avec un, un clavier orth orthogonal euh, comme celui-là, à touche à touches, à, touches euh, à ciseaux X, je crois. C'est pas des touches mécaniques, mais elles sont géniales. Attends, je quitte ça. Sinon, je vais écrire n'importe quoi. Tais-toi. Donc c'est génial ce truc-là. Là, euh, c'est vachement bien mis, vous voyez. Paf Entrée, backspace, supprimer. Ah, il est un petit peu loin le supprimer, mais bon, il y en a un autre ailleurs. Euh, bon, ce skin, c'est un clavier qui est, qui est écrit en blanc. Qui est blanc. Mais moi, je l'ai mis en Bepo. Avec un skin Bepo. J'en ai plein de réserves, mais celui-là, je suis un peu à radinou. Euh, c'est un vieux tailleul, le smartphone. Euh... <rire> Plus de 14% de batterie, quel con. Je, je filme avec un vieux Galaxy S2, celui de mon taf. Vous euh... voyez, il est en Bepo, paf, c'est pas en Azerty. Jamais de la vie, je reviendrai à Azerty. Et euh... il y en a, il, il le c'est un tape Matrix 2030. Et en fait, il est vendu aussi en, en dur, en marqué euh, soit Azerti je crois, enfin, soit QWERTY, soit Dvorak. Soit le Dvorak français, c'est-à-dire le Bepo. D'ailleurs, je m'en suis payé un que j'ai en réserve. Je devrais le sortir de temps en temps quand même. Le pauvre, euh, il est dans sa boîte. Tellement j'aime ce clavier, j'en ai, euh, ai pris un d'avance. Donc, vous voyez, le, le, le layout, il est vachement logique. Et Les qualités, franchement, je sais que les gens aiment bien les, les touches mécaniques. Mais euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même de la touche de qualité ça hein. franchement euh, bon la durée de vie est certainement moindre qu'un qu clavier mécanique mais c'est quand même euh, puis c'est vachement logique quoi je veux dire vous pouvez taper des vidéos regardez sur, sur, un, sur youtube il y a des vidéos de psychopathes qui tapent à 3000 à l'heure avec ce clavier et, euh, et je, je dis ça alors que j'ai plein d'autres claviers ergonomiques hein. je, je les montrerai dans d'autres vidéos certainement mais celui-là il a euh, son côté compact, bah, ravi, quoi. Et, et, euh, et euh, du coup, puis le côté skin, le fait qu'en deux secondes, on peut le nettoyer. Là, je l'ai lavé tout à l'heure, j'ai coupé les parties, malheureusement, qui étaient un peu usagées, usagées, usagées, tiens, je ne sais pas parler. Là, il y a, en, en Bepo, c'est là où il y a toutes les voyelles, enfin, presque, sauf celles qui sont euh, accentuées, comme là, vous voyez le A, accent grave. Le E accent grave, <rire> le E accent aigu, là il y a le A, le E, le, le I et le E. Le... Donc euh, le côté très pratique, je, je lave, pour laver mon clavier, je passe ça sous la, sous la, sous, dans le lavabo et puis paf, c'est reparti pour un tour. Alors que c'est quand même galère de, de, la, de laver son clavier, il faut, faut y aller. J'ai démonté parfois des claviers. à l'origine, j'étais plutôt natural keyboard. Il y a longtemps <rire> maintenant et là depuis que je me suis mis au bepo et au type matrix c'est fini les, les faux claviers ergonomiques. attendez je mets pause et vas-y détache toi toi putain et c'est collé tout seul c'est bon voilà alors ça c'est un faux clavier ergonomique même si je l'ai adoré pendant longtemps je l'avais acheté en 99 si je me rappelle bien à LCDI à près de rue montgalet vous savez le quartier des chinois, euh, chinois informatique. Ah, je bouge trop. Et euh, voilà, vous voyez la taille que ça fait par rapport à un type matrix. Remets-toi bien toi. J'arrive pas à bien cadrer. Vous voyez la, la, la taille du pavé numérique. On peut on peut.. Euh, casser la gueule. J'y tiens quand même à ce, à ce vieux. Ce vieux bidule, euh, mais euh... juste d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai fait mes dépôts en BPO. Début en BPO, j'avais euh, fait des bouts de carton euh, collés sur les touches et tout. <rire> j'avais bien essayé au début de changer la place des touches, mais évidemment, c'est impossible avec un clavier dont les touches sont spéciales, quoi, Elles sont indifférentes. Je ferai un, d'ailleurs une vidéo là-dessus en disant que les le Microsoft Natural Keyboard sont un peu euh, débiles. Bah, enfin tout le monde le sait, enfin, non, personne ne le sait <rire> s'il continue à faire les mêmes erreurs, même dans les tout derniers modèles quoi. vous voyez la place que ça prend donc pour ceux qui veulent euh, taper et avoir la souris pas très loin il euh, y a un mouvement quoi et là il y a un mouvement qui est assez immense quoi c'est et eh oui la, la souris elle est là que le Bepo euh, donc sur le Type Matrix, il suffit d'appuyer sur un bouton et là il y a les touches. Soit les touches sont là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Soit il a, là il y a le pavé numérique. Quoi. On appuie sur la touche fonction et tac-tac. Bref, voilà. Allez, ça suffit le Type Matrix. On arrête. ça serait bien qu'il fasse euh, juste pour finir un petit, encore une, une, une, une digression. ça serait bien qu'il le fasse en version découpable quoi comme c'est là c'est devenu la très tendance chez les claviers ergonomiques c'est-à-dire qu'on puisse le, le foot un peu comme le ergodox vous savez le clavier mécanique qui, qui, qui, qui est euh, pareil réalisable soi-même et tout et puis euh, découpable en deux c'est génial quoi, ce truc là putain j'ai presque envie de de m'en faire faire confectionner hein. Et euh, voilà, comme, ou, comme le, le, le futur Keyboardio euh, modèle euh, 01 qui va, euh, que j'aurai l'année prochaine, que j'ai commandé. Que, parce que euh, là, dans ces, ces jours-ci, se finit le financement participatif sur Kickstarter. Et l'année prochaine, je l'aurai. Euh, pourvu qu'il ne soit pas en retard. Et c'est un super euh, clavier avec... Euh, touches mécanique euh, puis enfin euh, vachement bien étudié quoi qui met une grosse claque à des à des grosses merdes comme ça, non c'est rigole <rire> c'est donc ce clavier-là j'ai les nouveaux modèles donc je comparerais les enfin les, jusqu'au 4000 Natural Keyboard, keyboard 4000 j'étais je, je, je, un fan de cette série puis après j'ai réalisé que eh ben non il y a des, des dizaines d'autres claviers qui sont beaucoup plus euh, Beaucoup plus ergonomique ça c'est l'ergonomie de la puissance de microsoft c'est à dire on vous dit que c'est ergonomique parce qu'on sait nous les plus puissants on en vend des tonnes mais bon c'est quand même bon clavier hein, ça je, je n'en nie pas hein. c'est toujours mieux pour moi c'est toujours mieux qu'un clavier de, de base allez bye